Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis en troisième année de bachelor journalisme et j'ai fait mon stage chez Webedia à la rédaction de jeuxvideo.com J'ai effectué surtout de la rédaction web et j'ai aussi eu l'opportunité de faire une vidéo, de l'écrire, de la réaliser et puis après même de l'incarner. Et elle a été plus tard postée sur la chaîne YouTube de jeuxvideo.com. J'ai cherché en fait sur internet euh, directement euh, l'adresse mail de la rédac de jeuxvideo.com J'ai envoyé ma candidature assez tôt, genre en septembre quoi, c'était deux semaines après la, la rentrée et ils m'ont répondu 30 minutes après. Et après j'ai eu un entretien une semaine, euh, une semaine derrière et j'ai eu, euh, eu le stage. C'est une longue histoire mais je vais faire courte. À la base j'ai commencé, je faisais du commerce, euh, bah, ça m'a pas du tout plu. Euh, j'ai pris une année sabbatique, j'ai un peu réfléchi à ma vie tout ça et puis je me suis rendu compte pourquoi pas le journalisme Et le journalisme en fait oui je me suis rendu compte que ça correspondait complètement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien raconter les choses, raconter les histoires, et pourquoi pas raconter le monde et c'est pile poil ce que le journalisme me permet de faire et surtout ce que j'aime en fait. Deux conseils. Déjà le premier, la tchatche. Ayez la tchatche. Ça vraiment aujourd'hui en tant que journaliste c'est le plus important. C'est ce, ce qui va vous ouvrir des portes en fait. Euh, si jamais vous êtes euh, trop enfermé sur vous votre cocon vous allez peut-être parfois rater quelques opportunités et le deuxième c'est d'essayer de toquer à toutes les portes. Vraiment, même si on se prend une claque derrière, on se prend des refus tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est continuer d'avancer parce que bah, sinon, en fait, vous arriverez à rien derrière, vous ne pourrez pas écrire vos articles, vous n'aurez pas vos intervenants et ça ne marchera pas. Quoi. Donc, même si vous êtes tout le temps dans l'échec, au bout d'un an, ça va forcément payer.